tous. Dans cette séquence, nous allons aborder les moniteurs en Java. On a vu dans une séquence précédente la notion de moniteur telle qu'elle était définie par OR, donc l'objet théorique, qui a été implémenté dans différents langages de différentes manières et d'ailleurs aussi dans des bibliothèques de programmes. En fait, il faut savoir, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais dans les objets Java, on a un petit supplément qui intègre un système d'exclusion mutuelle. La fameuse notion de verrou entre guillemets que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises dans des séquences précédentes. Cette notion est intégrée dans la classe object. La classe object c'est la classe mère de toutes les classes dont tout va dériver. En fait quand vous créez une classe il y a un héritage implicite de cette classe là et va en fait intégrer un certain nombre de de mécanismes de base qui vont ensuite être hérités de manière implicite par toute la hiérarchie que vous allez construire dans votre programme. Et en particulier vous avez cette notion d'un système d'exclusion mutuelle qui est manipulable par trois primitives qui sont WAIT, NOTIFY et NOTIFY ALL. On est proche avec ce mécanisme d'exclusion mutuelle de la notion de conditions dans un moniteur. On va donc avoir ces fameuses trois primitives. L'opération WAIT va mettre le thread en latence, c'est-à-dire qu'il va provoquer sa suspension. Je pense que vous vous souvenez peut-être que dans une séquence passée, j'ai évoqué le cycle de vie d'une thread et WAIT est apparu. Et effectivement, vous vous souvenez, ça passait de l'état prêt à l'état suspendu. Et puis vous aviez euh, également euh, dans ce même euh, automate, euh, les méthodes notify et notifyall qui euh, permettent de passer euh, une thread de l'état suspendu à l'état prêt. Et puis vous avez l'opération empty qui n'existe pas vraiment. Là, il faut le gérer à la main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait de moyen de connaître la liste des threads qui sont bloqués sur ce système de synchronisation associé à un objet. Et en fait on a déjà utilisé ce système de synchronisation parce que c'est aussi celui qui est utilisé dans le Synchronize sur un objet. Simplement la portée est un peu plus brutale, je maîtrise moins le fait de pouvoir m'arrêter dans une section que je considère critique. C'est un petit peu plus compliqué. Regardons la différence entre les moniteurs dehors et les moniteurs qui sont associés aux objets Java. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé ici une représentation sous forme d'appartement. Et c'est assez marrant parce qu'on va voir justement comment les choses fonctionnent. En fait, la première euh, propriété importante d'un moniteur dehors, c'est que vous avez cette exclusion mutuelle entre toutes les euh, primitives du moniteur. Je vous rappelle que c'est une exclusion qui ne concerne pas le fait de rentrer dans la section critique, mais d'être actif dans la section critique. Donc en fait il y a un premier blocage, une première file si vous voulez, qui est associé au fait de rentrer. Donc le fait que je puisse rentrer dans la procédure, je peux être mis en attente, je ne peux passer cette porte là si vous voulez, il n'y en a jamais qu'une seule personne active dans cette pièce, c'est lorsqu'il n'y a personne ici. Et puis j'ai évoqué que euh, ben, on pouvait se suspendre et puis être réveillé sur une première condition, sur une deuxième condition, c'est-à-dire que vous avez un système de fils pour chacune des conditions qui sont créées pour le moniteur. Là on voit déjà une première différence, on va revenir dessus avec l'autre schéma, c'est que dans un objet Java vous n'avez qu'une seule file, la file associée à l'objet. Mais on avait aussi évoqué le fait que lorsque je fais un signalé, lorsque de fait un signalé, on a un problème, c'est qu'elle va réveiller quelqu'un d'autre. Or, celle qui fait le signalé, elle est forcément dans la pièce où elle a le droit de s'exécuter. Par conséquent, il faut qu'elle sorte. Il ne faut pas qu'elle sorte ici parce que si elle sort ici, elle va se mélanger avec ceux qui rentrent. En fait, elle va sortir vers une file dédiée et en fait, il se trouve que cette pièce-là, on va la favoriser, c'est-à-dire que ceux qui attendent ici vont re-rentrer prioritairement à ceux qui sont bloqués ici ou ici tout simplement pour favoriser la sortie de ceux qui ont réveillé des threads. Et ça c'est une condition très très importante pour éviter la famine. Alors ça c'est le moniteur dehors. Et le moniteur en Java si je regarde cette même métaphore de l'appartement il est quand même sérieusement simplifié. D'abord le moniteur associé à un objet n'a qu'une file. Donc je sors en faisant un wait et quand je suis notifié je reviens mais je reviens je suis rebasculé sur la même file qui est aussi celle qui est la file des entrants. Et donc ça fait une sacrée différence, tout simplement parce que ça veut dire que euh, je n'ai pas de notion de priorité. Et alors l'autre chose qui est extrêmement importante, c'est que que se passe-t-il quand je fais un signalé Et signalé, je suis ici. Est-ce que je provoque tout de suite le réveil non, je ne provoque pas le réveil. En fait, et c'est la différence avec le fait que la porte est ici plutôt que de ramener dans la pièce principale, je vais simplement positionner un drapeau pour dire attention, cette tâche n'est plus dans l'état suspendu et plus tard elle pourra se réexécuter. Mais je ne vous donne pas tout de suite le processeur. Et en fait elle ne pourra se réexécuter que lorsque celui qui a fait le signaler, il l'aura quitté la zone où il a le droit de s'exécuter. Donc, Vous voyez, il y a quand même des différences sémantiques non négligeables entre le moniteur tel qu'il est vu par OR et le moniteur tel qu'il est défini en Java. Je vous propose de reprendre l'exemple qu'on a vu lorsque l'on a présenté les moniteurs de OR dans une séquence passée et on va cette fois-ci le voir à la lumière d'une implémentation en Java avec les moniteurs associés aux objets. Donc on avait, vous vous souvenez, une classe écrivain qui écrit dans une variable partagée avec une classe lecteur et il se synchronise au moyen d'un moniteur, vous vous souvenez, avec les primitives fin écrire pour l'écrivain et début lire pour le lecteur. Donc regardons maintenant la classe écrivain. Ce que je vais juste faire ici, ce qui justifie que j'utilise les utilités random, c'est en fait générer un retard de façon à me retrouver dans les situations où l'écrivain arrive en premier ou éventuellement le lecteur arrive en premier. Donc du coup, on aura la même chose au niveau euh, du lecteur. Donc là, euh, je génère une valeur aléatoire à écrire et je génère un retard aléatoire euh, qui va euh, ici définir des décalages. Et enfin l'écrivain dit qu'il démarre, il dit qu'il va écrire, il écrit la valeur dans la variable qui est partagée et elle est protégée par un moniteur. C'est à dire qu'en fait il va activer le fait que le lecteur va pouvoir le lire en faisant un fin écrire sur le moniteur. La classe lecteur je ne sais pas si vous vous souvenez, bon même topo on a ici euh, le délai qui va être mis en place. Donc vous voyez ici d'ailleurs comment on fait un générateur aléatoire. Donc ça se passe par ici et dans la classe précédente aussi. Et puis ça c'est la récupération d'une valeur aléatoire. Et ensuite je dis que je démarre après un certain temps et je fais un début lire. Et en fait ce qui va se passer c'est que ce début lire je ne vais en sortir que lorsque la variable a été écrite. Donc c'est un appel qui est potentiellement bloquant. Je n'ai pas besoin de faire une boucle, c'est un appel qui est potentiellement bloquant. Je suis dans une attente passive jusqu'à ce que la valeur ait été écrite. Et puis après je récupère la valeur et puis j'affiche ce que j'ai lu. Nous pouvons donc nous intéresser à la classe Moniteur. Donc première chose que je vais trouver, c'est la variable, l'attribut dans lequel je vais stocker la valeur qui a été écrite. J'ai le booléen qui va permettre de savoir si l'écriture a eu lieu ou pas. Et j'ai ici un objet private final, ça veut dire que c'est une constante, private privé comme le reste, final c'est que c'est une constante. Je ne peux plus l'affecter une fois qu'il était affecté. Et en général ça veut dire qu'on va l'affecter dans le constructeur. Et euh, je vais me servir euh, de fini comme condition. Donc en fait ça va être l'objet pour lequel je vais mettre une condition. Si j'ai besoin de deux conditions, je pourrais utiliser un deuxième objet. Là je n'ai besoin que d'une. Et euh, en fait, le constructeur, ben, je vais dire fini égale new object. Je crée l'objet et terminé égale false. Ensuite, j'ai le fin écrire. Le fin écrire, ben, il est synchronisé sur fini parce que j'ai besoin de garantir l'exclusion mutuelle entre les deux. Ici, terminé égale true et je fais un fini.notify. S'il n'y a personne à réveiller, il ne fera rien. Et en fait, ces choses-là doivent être dans un bloc synchronized. C'est dit, c'est obligé. Donc on peut, et on a intérêt aussi à mettre le terminé égal true. Bon, dans mon exemple, j'ai qu'un écrivain et un lecteur, mais si j'en ai plusieurs, j'ai intérêt à synchroniser. Et puis ici, euh, j'ai le test sur le fait que ce soit terminé ou pas, avec le fini.wait. C'est-à-dire que si par hasard la valeur n'a pas été écrite eh bien je dois me suspendre. Et donc c'est intéressant c'est que le fait que je sois dans le Synchronize, ben on se retrouve avec cette garantie que j'ai toujours une seule personne d'active dans mon bloc avec le fait que j'ai pu éventuellement me suspendre à l'intérieur de mon bloc qui est protégé. Donc vous voyez on est vraiment très très proche de la notion d'un moniteur. Simplement on n'a qu'une seule condition. Il effectivement, si je veux plusieurs conditions, plusieurs objets. Mais on verra plus tard que c'est un peu gênant parce que si on veut plusieurs conditions associées à la même entité, euh, ben, on n'a pas tout à fait ça. Le programme principal ne pose pas de problème. Je crée un lecteur, je crée un écrivain. Je leur passe en paramètre le moniteur et la variable que j'ai créée au préalable et je leur dis de démarrer. C'est réglé. Nous sommes maintenant mûrs pour analyser une exécution et on va bien évidemment le faire au travers d'un chronogramme. Là nous allons considérer le cas de figure où l'écrivain est en avance. Donc j'ai ici euh, le fil de ma classe principale qui commence par créer le moniteur puis ensuite elle crée le lecteur et l'embarque dans une thread. Donc ça provoque la création d'un fil d'exécution. Ensuite ben, elle fait la même chose avec l'écrivain et elle lance les starts puis se termine. Donc jusque là, archi classique, il encore rien passé au niveau affichage. À ce moment là le lecteur démarre et il tire une valeur aléatoire longue et il s'endort. Et ici l'écrivain démarre, il tire une valeur aléatoire plus courte et il s'endort donc pour une partie plus courte. Et on se retrouve avec une phase où il ne se passe rien dans euh, mes euh, threads mais par contre le programme s'exécute toujours. Les deux threads se trouvent être suspendus. Euh, à la fin du slip eh bien euh, l'écrivain euh, se réveille. Il affiche qu'il se réveille après 458 millisecondes et qu'il a tiré la valeur 0 et qu'il va écrire cette valeur dans la variable. Donc il accède à la variable et il est exécute un fin à écrire. Alors chose importante au niveau du fin à écrire ici c'est que je vous rappelle que ceci n'est pas un flux d'exécution actif il représente simplement les synchronisations. Donc ce que vous voyez en très plein ici est exécuté pour le compte de ce compte ordinal parce qu'il y a un compte ordinal ici, il y en a un là, il y en avait un ici mais il n'y en a pas associé là. C'est simplement un objet de synchronisation. Et on arrive dans une zone, j'aurais d'ailleurs dû faire la même chose ici où vous avez deux threads qui sont terminés et une troisième thread qui est toujours suspendue donc il ne se passe rien dans le programme mais le programme n'est pas terminé. Vient ensuite le réveil de la classe lecteur qui affiche qui s'est réveillé après un certain temps et puis qui va exécuter le début lire. Et dans le début lire, terminez vos trous, note de terminer vos false et par conséquent cette séquence de code n'est pas exécutée, on sort tout de suite. À ce moment là on peut accéder à la valeur écrite et puis l'afficher. Là dessus le programme se termine, tout va bien. Il est nettoyé par le processus c'est génial. Regardons maintenant une deuxième exécution, cette fois-ci c'est le lecteur qui est en avance. Donc le début c'est exactement la même chose, création de la variable v, création et embarquement d'un lecteur et d'un écrivain dans les threads et terminaison du programme principal. Cette fois-ci le lecteur démarre et tire une petite valeur donc pour un slip court tandis que l'écrivain lui tire une valeur plus longue et va s'endormir pour plus longtemps. Donc toujours une zone ici qui pourrait être légèrement euh, soulignée en, en rose pour dire que le programme s'exécute toujours bien que toutes les threads soient suspendues. Ici c'est le lecteur qui se réveille en premier, il dit je démarre après 441 millisecondes et il va exécuter le début lire. Mais terminez vos false note de terminer vos trous et donc il exécute le fin web et quelque part il est commuté. Donc on se retrouve avec une période où on n'a plus personne qui s'exécute puis lui à ce moment là se réveille. Il va donc écrire dans la variable et exécuter le fin écrire. Alors là euh, imaginons que euh, du coup sur le fin écrire il fait un signalé et donc il va réveiller le lecteur qui était coincé ici. Donc j'imagine là qu'il se commute. Je fais comme si ça se comportait comme un vrai euh, moniteur dehors orb. ce n'est pas complètement exclu. Mais a priori ce n'est pas le cas. Euh, donc du coup on va terminer le début lire et lui va pouvoir accéder à la valeur écrite. Il va pouvoir l'afficher. Vous voyez l'affichage ici. Et puis euh Ici, vous avez la terminaison de la thread. Et enfin, lui, il reprend la fin de son exécution. Et vous avez la terminaison de la thread ici. En guise de conclusion, que devons-nous retenir Eh bien, la première chose, c'est qu'il y a la possibilité de suspendre et de reprendre un flux avec un moniteur. Et que le moniteur est embarqué dans un objet. Donc, on va utiliser ces primitives wet, notify, notify. On n'a pas encore pas de all, mais on en parlera dans une séquence bientôt. Attention ça c'est un point très important, l'ordre de reprise n'est pas garanti. C'est à dire qu'en fait souvent et vous le verrez souvent dans la documentation par rapport au parallélisme Java fait de son mieux. De son mieux. Donc ça veut dire que euh, si je me suis suspendu dans l'ordre A puis la thread B puis la thread C et ben c'est pas forcément la thread A qui va repartir en premier, ça pourrait être la thread B ou la thread C. Et alors ça c'est un petit problème. On va voir, parce que ça peut provoquer ce qu'on appelle des famines. Donc, en Java, on a un moniteur qui est embarqué dans chaque objet, un, un micro-moniteur, via ses wait et, euh, signaler, euh, et notify, notify all, pardon. Et euh, on peut jouer avec les moniteurs de plusieurs objets. On va voir que ça pose éventuellement des limites, parce que les objets sont indépendants et du coup les synchronisations sont indépendantes. Si on veut tous les synchroniser, il faut utiliser un objet supplémentaire pour synchroniser tout le monde. Ça commence à devenir un petit peu tricky parce qu'en particulier il faut faire des Synchronize dans des Synchronize et là c'est quand même pas très recommandé mais on reviendra là-dessus. Et euh, il y a des différences sémantiques par rapport à OR outre euh, l'absence de suspension systématique sur un Notify, Notify All euh, le fait qu'il n'y a pas de priorité sur la reprise d'un thread ayant exécuté Notify, Notify All et pas non plus de priorité par rapport à l'ordre dans lequel les threads se sont suspendus. Vous vous souvenez la fameuse pièce tout le monde revient dans la même file d'attente associée à l'objet a la fois cette file d'attente, elle concerne ceux qui sont en attente du synchronize parce que les wait et les signals sont forcément dans un synchronize mais aussi ceux qui étaient bloqués sur un wait et du coup on ne sait plus trop très bien dans quel ordre les threads vont être reprises. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.